Bonjour dans cette vidéo je vais répondre à la question comment sélectionner les meilleurs trades. En effet quelle que soit la méthode que vous utilisez ça ne veut pas dire que dès que vous ouvrez votre ordinateur vous devez ouvrir un trade, non c'est l'erreur que font beaucoup de débutants, en fait il faut prendre les trades qui ont la meilleure probabilité de réussite. Si vous utilisez ma, ma méthode de scalping c'est vrai que vous avez des opportunités quasiment toutes les 10 minutes, si vous utilisez une méthode à plus long terme, euh, les meilleures opportunités euh, seront plus rares, mais toujours est-il qu'il faut vraiment sélectionner les meilleurs trades qui vous donnent un plus grand taux de réussite. C'est comme ça que vous pouvez arriver à des taux de réussite en scalping de 90 à 100%, mais il ne faut pas prendre n'importe quel trade à n'importe quel moment. Si vous sélectionnez des indicateurs, il faut que vous connaissiez bien ces indicateurs. Il faut voir que la combinaison de ces indicateurs vous donne le maximum de probabilité de réussite. Et à ce moment-là, vous rentrez dans le marché. Et vous pouvez même rentrer avec un levier plus important en fonction de, des indications que vous donnez vos indicateurs parce que vous pouvez avoir une probabilité de réussite de 60-70% ou vous pouvez avoir une probabilité de 90% voire de 100% en fonction de l'expérience que vous avez de la méthode de trading de, des indicateurs que vous utilisez. Donc vous devez d'abord être fidèle à une méthode de trading et Une fois que vous avez confiance en cette méthode de trading, vous attendez que vos indicateurs vous donnent vraiment les meilleures probabilités de réussite et c'est comme ça que vous allez faire des résultats spectaculaires. Euh, il y a des, des traders qui font des mois euh, vraiment fantastiques. Euh, récemment, j'ai vu un trader euh, que je connais bien euh, qui a fait un mois de 43 ou 45 000 euros euh, de gains, donc euh, il tradait avec un, un compte de 200 000 euros. Donc, c'est clair que quand, quand vous avez de la pratique, vous pouvez arriver à des performances vraiment, vraiment extraordinaires, mais il faut vraiment de la pratique, il ne faut pas rentrer à n'importe quel moment. Et puis vous avez des, des périodes où les marchés sont vraiment favorables, comme on vient de connaître une période de baisse très importante en cette fin de mois de mai, aussi bien sur l'euro dollar que sur les indices et bon à ce moment-là c'est sûr que vous pouvez euh, ouvrir plus de positions, euh, prendre un levier plus important et à ce moment-là vous gagnez bien sûr plus mais toujours en respectant le fait que vous avez une plus grosse probabilité à certains moments qu'à d'autres. Donc, Faites bien attention, quelle que soit la méthode que vous utilisez. Si vous utilisez ma méthode, vous avez des liens ici vers, vers ma méthode. Ma méthode de scalping, euh, je l'utilise depuis des années, elle est performante, mais c'est clair que ce n'est pas parce que vous avez cette méthode ou une autre qu'il faut ouvrir un trade à n'importe quel moment. Non, c'est clair qu'il faut bien regarder la méthode, bien regarder comment rentrer dans les marchés. Moi je rentre essentiellement euh, lorsque l'indicateur stochastique me donne vraiment une probabilité très importante et ça me permet de prendre les meilleurs trades au meilleur moment, mais j'ai d'autres indicateurs bien sûr qui vont euh, renforcer euh, mon idée que ce trade a une probabilité de réussite très très importante. Et c'est comme ça que j'arrive à faire euh, des journées de, de 10 ou 20 trades gagnants euh, sans aucun trade perdant. Donc en scalping, vous pouvez faire un, un grand nombre de trades gagnants, mais il faut quand même euh, attendre le meilleur moment pour rentrer euh, dans le marché et sortir au bon moment également. C'est ce que j'explique dans ma méthode de scalping. Voilà, J'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, inscrivez-vous et ainsi je vous retrouverai dans une de mes prochaines vidéos. Bon trait et bonne journée, à très bientôt, au revoir.